Je m'appelle Louise et je suis en année de césure. Après mon stage au Maroc, je suis rentrée chez mes parents pour les fêtes de fin d'année. Début janvier, le temps était venu de poursuivre mon expérience. Alors j'ai pris le train de Nantes pour aller dans le sud de la France. Mais ce n'était pas que ça, c'était bien le début d'une belle et longue aventure qui allait me conduire à traverser l'Europe. En bus et en train, de la France à la Géorgie, je suis allée dans six villes. Montpellier, Nîmes, Bucarest, Istanbul, Batoumi et Tbilisi. Ce voyage de plus de 70 heures de bus et 10 heures de train m'a permis de rencontrer des centaines de personnes colorées aux atmosphères locales, d'être accueillis par des hôtes merveilleux, de traverser l'histoire autant que de paysages et de remplir mon âme de nouvelles aventures. Je pensais que j'allais beaucoup plus galérer, mais je crois que je deviens plus expérimentée dans mes expériences de voyage, que je commence à connaître les trucs à éviter et les astuces. <rire> Par exemple, si tu ne peux pas communiquer avec le personnel dans un bus, le mieux c'est de trouver des gens avec qui tu peux discuter. Comme ça, si jamais il se passe quelque chose, au moins tu peux leur demander ce qu'il est en train de se passer. C'est ce qui m'est arrivé pendant mon premier trajet de Nîmes à Bucarest. À un moment, je me suis retrouvée toute seule dans le bus et ça faisait une heure qu'on était à l'arrêt mais par contre je savais quelle personne allait à Bucarest je les ai vus prendre leurs valises et en fait j'ai compris qu'on changeait de bus euh, pour les aspects plus techniques et les détails j'ai écrit un article que je vous mets dans la description de la vidéo Généralement trouver des gens avec qui on peut parler ça peut éviter de se faire avoir par exemple parce qu'il y a des gens qui profitent du fait qu'on comprend pas la langue pour monter des escroqueries Donc ça permet d'éviter ce genre de problème Après ça n'empêche pas que je me suis fait avoir à Bucarest avec un homme qui parlait très bien anglais Donc euh, il était 20h passé quand on arrivé à Bucarest donc j'étais Fatiguée après les, ces 40 heures de bus même si en vrai j'ai bien dormi parce que dans le premier bus il y avait pas mal de place donc je pouvais m'étaler comme je le voulais donc ça c'était vraiment bien et euh, bon je me suis fait entubée quoi <rire> Voilà je me suis fait entubée il y a un gars qui parce qu'en fait j'avais pas échangé de monnaie donc j'avais pas de lay et euh, j'ai demandé conseil à, à la, genre, la seule personne qui parlait anglais dans le bus, qui était euh, un roumain. Et en fait, euh, il m'a dit euh, qu'il fallait qu'il prenne un bus pour aller, un autre bus après, pour aller à l'aéroport. Enfin, non, qu'il devait, qu'il avait un changement à l'aéroport ou je sais pas quoi. Enfin, je voulais prendre un Bolt pour rejoindre le code parce qu'en vrai, j'ai trop l'habitude de en Géorgie que les taxis nous. Vraiment, ils me prennent pour des abrutis. Et donc, j'avais checké déjà les prix des Bolt, euh, genre avant, et sur, sur Uber, je crois que c'était genre euh, une trentaine de lei, les lei roumains. Euh, et euh, sur euh, Bolt, au final, quand je suis arrivée, j'ai regardé, c'était genre 20 lei, un truc comme ça. Et bref. Et donc, euh, je lui dis, je lui demande, c'est quoi la meilleure option Est-ce que je descends du bus, je vais retirer de l'argent et comme ça je prends le Bolt ou est-ce que je prends le Bolt directement sur l'application Et en fait il m'a dit ah mais non mais moi je vais prendre un taxi, viens avec moi, je vais, on va prendre, tu vas, on prendra un taxi pour toi et pour moi. Et en fait on est arrivé devant la, à la gare routière euh, pour trouver des taxis, il m'a dit tiens bah, on prend celui-là. Donc en gros il m'a pas laissé le choix en fait, sur genre, le taxi que je devais prendre. Et je pense qu'il avait appelé avant un de, une des personnes qu'il connaissait pour euh, que je prenne le taxi avec la personne qu'il connaissait. Et en fait, euh, le gars, parce qu'en gros, mon code chauffeur m'a dit, normalement, les taxis ils doivent euh... m'expliquer ça après. Il m'a dit que les taxis savent très bien où sont les adresses, etc. Mais que le chauffeur, quand il l'a eu au téléphone, parce qu'il m'a demandé de, que j'ai mon code chauffeur au téléphone, et genre, il m'a demandé le nom et tout, mais enfin, qu'est-ce qu'ils en ont à faire C'est trop bizarre. Euh... Et en fait, il connaissait pas l'adresse. Du coup, je ne sais pas trop quelle était la magouille, mais <rire> au final, en fait, la personne avec qui j'étais dans le bus m'a dit « Ah, mais il n'y a pas de problème, je paierai pour toi le taxi, etc. » Et je lui ai demandé plusieurs fois s'il était sûr qu'il voulait payer. J'étais « Mais j'ai des euros, si tu veux, on peut faire un échange en lay. » il m'a dit « Non, non, ce serait mon plaisir de payer le taxi, etc. » Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis montée dans le taxi et en fait, je ne l'ai pas vu payer. Et je pense que c'est là que j'ai eu l'embrouille. Et en fait, quand je suis arrivée... Euh, et que mon co-chauffeur était descendu en vrai le gars du taxi a insisté pour que euh, mon co-chauffeur soit là ils étaient en mode euh, on va pas te laisser toute seule on veut que on veut, voir, euh, euh, on veut que la personne qui t'accueille euh, descende parce que bah, le gars dans le bus il m'avait il posé des questions il avait récupéré les infos et tout ça et en fait ce qui est arrivé c'est que quand euh, je suis arrivée à l'adresse euh, le chauffeur de taxi a demandé euh, 20, balles, euh, 20 euros à à mon parce que voilà donc je me suis fait entuper puis au final après j'ai fait un virement normal à mon note mais euh, si j'avais pris direct un bot euh, je me serais pas fait avoir j'aurais payé euh, moins de 3 euros je pense donc voilà bonne leçon ne jamais faire confiance aux gens dans les 10 ah. C'est une expérience incroyable de pouvoir prendre le temps et de passer du temps avec des locaux. Euh, C'était vraiment super, j'ai rencontré plein de nouvelles personnes et pour moi c'est un peu comme un booster en fait. Quand je voyage comme ça, je me, mes... je me force à enlever mes barrières et ça me pousse à réfléchir sur ce que je veux faire, sur comment je veux le faire. Euh, par exemple, j'ai eu une discussion en Turquie avec quelqu'un qui, qui voulait absolument faire un, un doctorat quand il était plus jeune. Et on a beaucoup discuté du milieu universitaire, des avantages et des inconvénients de, de faire un doctorat. Et, et voilà, donc c'était intéressant parce que c'est aussi une question que je me pose en ce moment, de est-ce que éventuellement j'aimerais continuer avec un doctorat ou faire un, un autre master et juste le fait de rencontrer plus de personnes c'est s'ouvrir à, à d'autres opportunités et peut-être ouvrir d'autres portes auxquelles on n'avait pas pensé avant clairement sur ce type de voyage où au final euh, c'est pas comme euh, prendre l'avion au final tu peux ne parler à personne d'autre quand tu te poses, quand tu te mets dans ce genre de position t'es obligé d'aller vers les autres et clairement c'est ça que j'aime c'est ma, euh, ma manière de voyager j'adore habiter chez des locaux euh, si on peut cuisiner quelque chose ensemble, par exemple en Roumanie, euh, mon hôte m'a cuisiné une soupe de la Transylvanie. On est allé visiter un, un musée où en fait c'est un village avec euh, des maisons euh, de plusieurs régions, régions de la Roumanie. Ou euh, encore, euh, ce qui était super, c'est de pouvoir aller dans les dans des rues où il n'y a que les locaux qui vont à Istanbul. Donc euh, ça c'est pour moi, c'est ça le voyage. C'est ça que j'aime. C'est pas juste partir, prendre l'avion, être dans un hôtel trois étoiles. Ça, pour moi, c'est hors de question. Ça n'a aucun sens. Même si, euh, clairement, à partir du moment où, euh, où on voyage, on a clairement une empreinte. Mon objectif, c'est d'essayer de faire en sorte qu'elle soit la plus faible possible et d'essayer de faire de mon mieux pour qu'elle soit la plus faible possible. C'était aussi super de pouvoir faire la fête. Bon, j'avoue que. <rire> pas très très Covid, mais euh, le fait d'avoir pu sortir, ça a fait du bien. Et waouh le musée à Istanbul, le musée archéologique d'Istanbul est vraiment incroyable. En fait, euh, rien que déjà les pièces qui sont dans le musée sont absolument splendides, mais la manière avec laquelle ça a été exposé, vraiment des fois j'avais l'impression que c'était l'éclairage des pièces qui étaient l'œuvre d'art de, de la pièce. C'était incroyable. Et en fait, ils ont fait une salle par période historique. Et sur chaque salle, il y a un panneau avec un texte descriptif de la période. Il y a, il y a des cartes. Et quand on arrive dans la salle, donc il y a ce, ce texte descriptif qu'on peut aller lire. Et généralement accolé sur le mur du fond, il y a une, une fresque. Euh, qui retrace en fait euh, l'ambiance de l'époque, c'est-à-dire comment les gens étaient habillés, ce qu'ils faisaient, quels étaient les paysages. Euh, et donc c'est très immersif comme musée, et vraiment il est, il est magnifique, il est incroyable. Ce voyage pour moi c'était aussi un éveil des sens, et je vais encore parler d'Istanbul, parce que clairement c'est ce qui m'a le plus marqué. La promenade dans le bazar avec... Euh, des bâtiments qui sont rénovés, qui sont magnifiques, avec une hauteur sous plafond incroyable. Et d'avoir euh, tous les stands avec les épices, hmm, de sentir toutes ces odeurs. Et c'est aussi les odeurs, c'est autant les odeurs que, que le visuel, parce que forcément chaque, chaque épice a sa couleur. Et, et généralement, il y a toujours beaucoup de personnes, donc on a, on a cette ambiance euh, euh, auditive aussi d'endroit de, qui, euh, qui est très occupé mais c'est pas, pas désagréable parce que des fois il y, y a des bruits comme ça quand il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont très désagréables mais là c'est presque un murmure en fait effectivement ça n'a pas toujours été facile parce que quand on voyage comme ça on, on sait jamais ce qui va se passer on, y a, des fois peut y avoir un horaire d'arrivée mais on sait très bien que ça arrive très rarement quand on arrive à l'heure donc c'est... Une expérience de, de pouvoir se, se laisser aller et d'aller avec le flot. Et pas de se dire, ok, j'y arriverai demain à cette heure-là et je ferai ça, ça, ça. Ça, ça m'a obligé à m'ouvrir et à me dire, ok, de toute façon, je peux pas contrôler la situation. Donc, je peux que l'accepter et comment je peux faire pour que j'apprécie cette expérience Et voilà, c'est trop bien de pouvoir revoir mes copains en France et puis euh, revoir mes copains en Géorgie et d'avoir de, de nouveaux potes euh, sur la route et je pense que clairement je referai ce trajet comme ça j'espère pouvoir continuer à voyager et aller peut-être de plus en plus loin mais pour moi la Géorgie ce sera un peu mon pied à terre je pense euh, entre deux routes voilà, donc là, je vais m'installer ici pendant les prochains mois. Voilà, dites-moi en commentaire s'il euh, y a des, des sujets que vous voulez que je traite. Donc là, je vais habiter surtout à ici, mais s'il y a des choses, je sais pas, comment on mange à ici ou voilà, donnez-moi des idées. <rire> Allez, salut